Réunion de cellule de crise. Qu'est-ce que je réponds Mais arrête de faire ça Faut vraiment que tu te calmes, hein Ok. T'as raison. Réunion de cellule de crise. Rappelle-moi les faits. Tout a commencé un jeudi du mois d'octobre. Les premières feuilles mortes étaient tombées. Quand Il est à la cantine de la fac. Il m'a vu. Je l'ai vu. Ce fil coup de foudre. Il avait pris le poulet et les frites. J'avais pris la salade César. J'ai tout de suite remarqué... Sans bêtise les... J'ai aimé les premiers jours. Il était tendre, romantique et... On avait les mêmes goûts. 50 nuances de gris. Bêtise! Au bout de deux semaines, on a fait la chose. Et il a commencé à changer. Il est devenu distant. Bon, sérieusement, Alice en une phrase. Il y a six mois, il m'a largué. Motif invoqué Peur d'avoir trop de sentiments Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je lui réponds Qu'il me manque aussi Qu'on devrait se revoir Non, non, surtout pas euh, Écris-lui que t'es heureuse. C'est faux Si on recommence une relation, elle doit être basée sur la confiance. Mais non Il, il faut le détruire Il faut que tu le rendes jaloux, que, que tous ses espoirs s'envolent Écris que t'as un mec. Mais c'est mal. Mais non, c'est pas mal, c'est immoral. Écris. J'ai un mec, ça va ça oh, quel manque de subtilité C'est trop direct, il faut lui dire sans lui dire. Ah. Il faut qu'il comprenne sans lui dire, tout en ayant eu l'impression que tu lui as dit, sans lui avoir dit-le volontairement. Quoi Bon. Je vais bien. Je te remercie. Je vais bientôt déménager. Mmh. Plaisir d'offrir tout en finesse, hein Et maintenant Tu attends 4 minutes 29 4 minutes 28 Arrête Maintenant il va plus répondre. Hein, C'est toi qui vas relancer la machine. Alors je sais pas, moi dans deux jours tu lui envoies... Qu'est-ce que tu fais ce soir Tu verras, il te mangeras dans la main. Tu crois Oui. Il a répondu. 22h30 chez lui. Ça fait un peu bon un verre. Peut-être qu'il travaille et qu'il finit à pas d'heure. Peut-être qu'il veut me faire un dîner aux chandelles et... Prendre le temps de le préparer Peut-être qu'il a une blessure qui l et qui l'empêche de sortir. Peut-être qu'il veut juste un plan cul. Au début, on s'est juste abonné à la chaîne. Et on a partagé la vidéo. Depuis, on se voit sur Facebook, Twitter, Instagram, MSN, Myspace, Caramel, Skyblog, oh, ouais, bon, on a compris Ça va.